Hello les amis, j'espère que ce titre vous a plu, je vous explique, euh, bon déjà si vous ne me connaissez pas, donc je suis entrepreneur, formateur, j'accompagne les indépendants à développer leur business, les particuliers à se lancer et euh, là je sors de trois jours de mastermind avec Alexandre Ross, je faisais partie de son équipe, euh, donc euh, il a lancé un mastermind pour aider les entrepreneurs qui font 6 chiffres à passer à 7 chiffres, donc j'ai donné des ateliers, j'ai couvert sur les réseaux sociaux et euh, voilà, j'étais en support pour aider les gens. Et donc, on est ici euh, à Châteauforme, euh, Mairie-sur-Oise, donc en fait, un petit château là, on dirait une pauvre maison de campagne, mais c'est un beau petit château dedans, je vous promet et donc nous on logeait ici donc là c'est terminé on va rentrer euh, je vais rentrer, je suis le dernier euh, parce qu'en fait je travaillais en même temps j'avais des coachings, je viens de terminer un mastermind et ce que je voulais vous dire c'était que pendant très longtemps j'ai pensé que les pauvres c'était des gens bien, des gens gentils et les riches c'était des gens méchants euh, c'est forcément lié à ma compréhension de la Bible qui est euh, en partie erronée je pense parce que la Bible avertit beaucoup sur les dangers que représente l'argent et je pense que c'est vraiment le cas le, la Bible euh, insiste beaucoup sur euh, bah, les richesses célestes plutôt que les richesses terrestres parce qu'au final on peut être milliardaire et mourir et puis on n'aura rien gagné quoi. Euh, et du coup avec l'école avec ma fac de gauche où j'étais hein, à Paris, hein, avec les médias et euh, j'ai envie de dire la culture euh, occidentale, quoi, en France du moins. Euh, et mon frère qui était businessman et qui a dévoué, euh, quoi, restaurateur qui a dévoué énormément d'énergie et de temps à, à travailler, bah, j'avais vraiment une mauvaise compréhension du business, de l'argent. Et je vous promets que j'avais cette vision comme quoi, les pauvres, c'est des gens bien et gentils. Tu vois, les, les pauvres, euh, voilà, c'est. Oh, les, les pauvres, c'est des victimes, quoi. Et les gens riches, bah, c'était des gens qui profitaient des autres. Évidemment, il y a du vrai, mais il y a autant de gentils chez les gens riches, autant de méchants chez. Et autant de gentils. Euh, bon, vous m'avez compris. Autant de gentils chez les gens riches que chez les gens pauvres, autant de méchants chez les gens riches que chez les gens pauvres. Moi, par exemple, je faisais des maraudes où on allait dans la rue, euh, aller. Euh, Discuter, parler euh, avec des SDF. Et il bah, y avait des gens extrêmement généreux, très très sympas. Mais il y avait aussi des gens qui étaient insultants et, et on a envie de leur trouver des excuses. Oh, les pauvres, ils vivent dans la rue. Et par contre, les riches, bah, dans les médias, euh, oh, parachute doré, euh, oh, les politiques qui gagnent 40 000 euros alors qu'ils font rien, vous voyez, toutes ces pensées-là. En fait, ça a été cassé euh, depuis, euh, surtout depuis mon voyage aux États-Unis où j'ai découvert qu'on pouvait être millionnaire et bienveillant. Euh, et là, ce week-end-là, ces trois jours-là, ça a été d'autant plus marquant parce que même si j'ai vu des Américains millionnaires être des gens bien, euh, bon, je me disais encore, c'est des Américains, ils sont millionnaires. Et là, en fait, il y avait des gens ici au Mastermind qui n'étaient pas encore millionnaires, qui sont sur le chemin. Et qui était super sympa, super généreux, super bienveillant. Et euh, quoi.. Vous voyez, dans la tête, là, j'allais vous dire un truc, j'allais vous dire, ils sont aussi sympas que moi. Comme si parce que moi j'avais moins d'argent, j'étais plus sympa qu'eux. Vous voyez ce type de pensée Et ben ça c'est en train d'être cassé. Et je voulais vraiment vous le partager parce que tant que vous pensez que être riche, euh, être riche, c'est. En fait, pendant longtemps, je pensais que devenir riche, m'enrichir, ça allait faire de moi quelqu'un de pas bien, de mauvais, vraiment. C'était assez inconscient, mais c'était vraiment ça. Du coup, je voulais pas m'enrichir. Et alors maintenant, j'ai complètement changé de, de vision, d'état d'esprit. Euh, et je veux m'enrichir, pas pour m'enrichir, mais c'est juste que je veux pas m'interdire d'être ambitieux. Tu si sais, je peux créer plus de contenu, de formation, de produits, je peux aider plus de gens en faisant quelque chose que j'aime en fait et sans travailler beaucoup plus et euh, sans en étant plus stratégique, ben pourquoi je m'arrêterais Pourquoi si je peux gagner un million, je m'arrêterais euh, à 100 000 euros ou 500 000 euros Si j'arrive à gagner un million d'euros en étant en bonne santé, parce que c'est quand même plus important, en préservant ma relation avec Dieu parce que c'est ma foi, en préservant ma relation avec ma femme parce que ça reste l'une un, des choses les plus importantes dans ma vie. Donc voilà, La famille, c'est tout presque. Euh, ben, euh, Si je peux préserver tout ça, pourquoi je me retiendrais à gagner 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros par mois Et ça peut vous sembler beaucoup, surtout si vous gagnez peu, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez certainement en vous des compétences, des dons qui font que vous valez beaucoup plus. Et quand vous gagnez peu d'argent alors que vous êtes bon, bah en fait, vous, vous n'exploitez pas votre potentiel. Vous êtes euh, voilà, comme euh, euh, une Porsche qui euh, roule à 30 km h C'est juste du gâchis. Donc, ne soyez pas un gâchis. Je vais essayer de ne pas être un gâchis et de vous continuer à vous faire part euh, de mon voyage euh, à travers ce vlog et de vous inspirer. Et de vous montrer, ok, voilà, en ce moment, je suis autour de 10 000 euros par mois. Euh, quand je, faisais, je débutais ce vlog, j'étais plus à 3, 4, 5 000 euros par mois. Et puis, quand j'ai commencé à bloguer, j'étais moins. Et j'ai toujours eu cette envie euh, de vous partager ma progression. Et j'espère que vous allez me suivre, pas juste pour me suivre, mais parce que ça va vous inspirer à voir qu'on peut progresser de manière. Bien, de manière, euh, c'est quoi le mot euh, Naturel et... et et en restant aligné avec ses valeurs. Je pense que c'est ça. On peut réussir professionnellement en restant aligné avec ses valeurs personnelles. Je vous dis à bientôt. La lune est géante là, mais vous n'allez certainement pas la voir. Assis peut-être là. Bon, forcément, elle paraît pas géante. <rire> je vous dis à très bientôt les amis. Euh, je rentre là. Et euh, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao Et bah dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré. Ok? Dites-moi en commentaire, laissez-moi un commentaire. Ciao.